Le jour inonde les bancs d'une vibrante sérénité, regard d'éclairs au fond du ventre. Tu as choisi ce même angle pour déguster notre église, en aspirer la grâce, la candeur des vitraux. Un nœud vient de jaillir entre nous dans le cœur boisé du silence.